Salut On se trouve pour un point un peu plus précis sur euh, ce qui va vraiment se passer euh, niveau économique, combien ça va coûter, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire euh, dans le serveur MC Universe donc, a priori, euh, notre monnaie, ça va être les lingots d'or, les pépites d'or, justement, pas les lingots d'or, contrairement à beaucoup de serveurs. Du coup, un minerai d'or vaut 9 dollars, qui sont représentés par des lingots d'or euh, sur cette page. Le... Le coût pour garder une nation euh, va être de 30 pépites d'or. Et toutes les 24 heures, euh, il faudra payer ce coup pour pouvoir garder les nations. Ça permet entre autres d'éviter d'avoir des nations inactives pendant trop longtemps, sinon elles s'appauvrissent. Et j'imagine que si on n'a plus tout dans sa nation et qu'on s'appauvrit trop, euh, elle disparaît. Je ne sais pas si on est remboursé euh, du coup ou pas. Euh, on va pouvoir obtenir de l'or en minant, bien sûr, en votant, en faisant des échanges. Ça, ça risque d'être plus lucratif. Et pour nous, euh, vikings, surtout en récupérant les gains de, de guerre. Voilà, suite à des pillages. Euh, comment faire un panneau de, de, de, de, de, je vais dire de shop ouais, de boutique? Euh, C'est indiqué ici. Et ensuite on y donne les dénominations en disant un gold, on va on va dire un gold pour un, une pépite d'or, et par un, et donc 9 gold pour un, un lingot d'or et 81 pour un bloc. Donc même si on voit des grands prix en or, c'est pas inquiétant puisque c'est juste des pépites d'or. Une pépite d'or, c'est à peu près un dixième de, de lingots d'or. Donc, qu'est-ce que ça va coûter et comment ça va fonctionner euh, Sur les coûts, on a un coup par chunk, par claim de 50 pépites d'or. Donc, ça fait à peu près 5 lingots d'or. Donc, un coup de garder une nation de 3 lingots d'or. Euh, le renaming, on s'en fiche. Faire une ville, ça va coûter à peu près 50 lingots d'or, 500 pépites. Une nation, 2000 pépites. Euh, L'or va probablement être un peu rare sur le serveur, mais 2000 pépites, ça reste peu par rapport à beaucoup de serveurs, serveurs Tony. Donc on va pouvoir faire pas mal de nations et pas mal de villes sans souci. Faire un avant-poste, je pense que c'est le même coup que faire une ville sauf que ça offre un spawn je sais pas si c'est un spawn de nation ou un spawn de ville je connais pas trop la, la mécanisme, le mécanisme des avant-postes mais en tout cas le spawn des avant-postes est activé ainsi que le spawn des villes et le spawn des nations voilà on a un nombre de claims limité par euh, nation et par euh, citoyen dans la ville c'est plus intéressant d'avoir beaucoup de villes Beaucoup de joueurs dans sa nation que d'avoir beaucoup de joueurs dans sa ville, puisque les joueurs dans une nation comptent pour tout le monde. Donc, même si vous, si vous, êtes, dans une, si vous êtes dans une petite ville d'une grosse nation, vous avez quand même beaucoup de claims. Voilà, même si vous en avez un peu plus euh, en étant euh, avec des résidents, puisque les résidents rapportent 8 et les membres rapportent 5. Voilà, on a le droit d'avoir un deux, deuxième compte euh, par joueur dans sa ville pour rajouter des claims, du coup, j'imagine. On n'a pas le droit de rendre une ville... Il euh, n'y a pas de, de ville neutre. On ne peut pas activer ça. Pour euh, déclarer un assaut, ça va coûter 100 pépites d'or. Et si jamais on gagne, on gagne 100 pépites d'or. Voilà. Donc euh, j'imagine que l'autre ville perd 100 pépites d'or. Il euh, y a des règles sur le, le fonctionnement des, des batailles. qui fait que euh, si jamais une ville a été assiégée dans notre nation, on n'a pas le droit de se déco pendant 10 minutes. Sinon c'est considéré comme un... un une, une fuite de guerre euh, donc à euh, ah bon, on, on en est vraiment empêché euh, je ferai pas ça euh, et ça permet d'enchaîner de, les batailles, c'est à dire vous déclarez la guerre à une ville hop, vous déclarez la, ville, la guerre à la suivante et euh, vous faites toutes les villes d'une nation euh, en déclarant la guerre, sachant que c'est toutes les... j'ai déclaré la guerre, mais c'est pas vraiment des guerres c'est des assauts, les assauts durent 3 minutes, le principe étant vous posez un, un drapeau donc c'est une barrière et un bloc de laine, parce que ça vient d'un vieux truc sur Minecraft où il n'y avait pas encore les, les drapeaux en tant que tel, je sais pas si on peut mettre des drapeaux maintenant, en tout cas la, la vidéo montrait que c'était une barrière et un, et un bloc de laine, et les, les, les défenseurs euh, doivent casser la laine, donc ça les pousse à sortir, si jamais ils cassent pas la laine, et ben et hop, moins 100 pour eux. Voilà. Pour pouvoir attaquer une, une ville, il faut qu'il y ait au moins trois joueurs connectés dans la nation attaquante et dans la nation défenseuse. Il faut que le maire de la ville qui défend soit hors ligne dans les trois joueurs. Donc ça veut dire lui plus deux autres joueurs de sa nation qui peuvent être n'importe qui. Pas forcément, on n'a pas forcément besoin d'avoir le leader de la nation en face. Online, ce qui est euh, un bon point dans le principe où avoir un chef inactif protégerait de toutes les guerres en revanche en attaque on en a besoin d'avoir euh, le chef euh, en ligne c'est pas forcément lui qui, qui défend hein, mais il doit être en ligne et euh, le, le maire de la ville attaquante euh, doit être aussi en ligne lui Probablement qu'il participera au combat avant d'avoir tellement de soldats qu'il n'a pas besoin de venir combattre. Voilà, visiblement il n'y a pas de règle d'équilibrage de, dans les assauts, donc on peut être 10 à attaquer 3 personnes, euh, c'est pas un souci. Euh, voilà, euh, autre micro-règle il faut deux joueurs par nation minimum, donc dans au moins une ville, c'est-à-dire qu'une ville toute seule avec deux joueurs, moins Erreur, on peut faire notre propre nation, aucun souci. Un dernier petit point important, IP du serveur, ça va être mc-universe.xyz. Euh, c'est en version 1.14, la difficulté étant normale, euh, je vous mettrai dans la description le lien du Discord sur lequel vous retrouvez toutes ces informations. Euh, voilà, on a le droit d'avoir un VPN, euh, d'autres trucs euh, un peu basiques. Euh, ils veulent pas qu'on cheat, grosso modo, les trucs qu'on serait le plus susceptible d'avoir, euh, c'est euh, les mini-maps, je crois, qui sont interdites. Euh... Voilà. Bon, je vous mets le lien pour plus d'informations. On fait juste un dernier point sur les règles. Donc, côté règles, euh, on évite euh, d'être euh, irrespectueux dans le chat, ça paraît logique. Euh, les cheats sont interdits. Euh, on n'exploite pas les permissions de, des villes si jamais il y a des gens qui se débrouillent mal. Euh, on n'a pas le droit de faire des vols de masse en joignant des villes. Voilà. J'imagine que ça veut dire qu'on peut faire des micro-vols. Euh, bon. D'accord. Euh, on n'a pas le droit de faire de la pub pour un serveur euh, similaire. On n'a pas le droit de des exploits. On n'a pas le droit d'avoir plus de un deuxième compte, mais on a le droit d'en avoir un quand même. Euh, on n'a pas le droit de tenter de saboter le serveur, d'accord. On n'a pas le droit de mentir aux au gens du staff quand ils nous posent des questions. Euh, on doit utiliser des, des noms qui ont un lien euh, pas forcément très précis, mais un lien vague ou historique, euh, un, un lien géographique ou historique euh, pour le nom des villes. Euh, je pense que c'est le nom des nations aussi, et c'est tout. On n'a pas le droit de Kiev les terrains, euh, à part en guerre. Dans ce cas-là, on a le droit de, euh, de quitter une nation... Euh... Non, ah pardon, excusez-moi, je vous raconte des bêtises C'est là les règles qui changent en guerre Donc on a le droit de faire du claim blocking Si vous êtes en guerre contre une nation Vous avez le droit de, de prendre des claims autour Pour l'empêcher de se développer Dans votre sens ou tout ça euh, On a le droit de faire du griefing autour euh, d'une ville Et on peut euh, s'infiltrer dans la ville euh, contre qui on est en guerre dans une des villes contre qui on est en guerre, puisque ce sera probablement des guerres de nations. Euh, en revanche, sur les guerres, on n'a pas le droit de... de quitter une nation pour éviter de pouvoir se faire déclarer la guerre. Ce serait pas cool. On doit attendre 10 minutes avant de pouvoir se déconnecter quand euh, une nation euh, vient d'être, quand une ville de notre nation a été attaquée. Donc on est censé défendre les villes de notre nation. Et et pas se déconnecter pendant la défense ou alors juste après pour éviter que les attaquants puissent mettre un autre drapeau sur une autre île par exemple voilà euh, pour éviter les... que ce soit vraiment trop facile de défendre pendant 3 minutes le drapeau on n'a pas le droit de le faire voler donc on est censé le mettre sur le sol d'origine donc je ne sais pas exactement ce que ça va donner le principe étant quand même que le... Le drapeau soit placé de façon accessible et on a le de le recouvrir d'obsidienne, d'obsidienne qui pleure ou de blocs de netherite qui sont, je crois, les trois blocs les plus solides qu'on pourra trouver. Euh, donc on aura le droit de, de recouvrir de pierre par exemple, c'est un bloc moins solide, ou alors de bois pour euh, compliquer la tâche, un peu comme en Bedouin en quelque sorte, euh, pour euh, compliquer la tâche des attaquants. Après, si vous faites un trop gros. Trop gros paquet de blocs autour de votre drapeau, euh, les adversaires ils, ils risquent d'arriver à se faufiler dedans et vous vous les retrouvez plus parce qu'il est tellement gros qu'il y a moyen de se cacher dans votre bloc de drapeau. Bon voilà. Et on n'a pas le droit de euh, quitter une nation euh, pour rejoindre une autre pendant une guerre. Voilà. C'était le point A, j'ai peut-être oublié des, des règles, ah oui sur le, le farming si je peux dire, c'est le grinding c'est les spawners qui sont, et l'exploitation des, des spawners. Euh, les nouveaux mobs de la 1.16 dans le Nether ne donneront pas d'or, euh, on, on a le droit d'utiliser les spawners ou les machines d'autres gens sans leur demander leur permission. Euh, on n'a pas le droit, en revanche, d'utiliser un, un autoclick pour euh, farmer un spawner, par exemple. Euh... Si jamais vous faites des machines qui lagent trop, il est possible que... Si vous faites une machine qui est fait exprès pour euh, faire laguer, euh, vous allez être euh, ban perma de façon permanente. Si jamais vous faites une grosse machine euh, qui... Qui fait, un peu laguer, enfin qui, qui fait laguer, euh, les modérateurs sont susceptibles de vous dire, transformez-la, genre mettez un mode on-off, euh, et laissez-la euh, la plupart du temps off, ou des trucs comme ça. Et si jamais vous faites euh, la masse de d'items en faisant des cartes, euh, on peut aussi vous demander de le désactiver. Sur les claims, hors-guerre, on n'est pas censé faire de claim blocking, on n'a pas le droit de claim des sections de l'océan, de de... on n'a pas le droit de claim plus de 6 chit chunks dans l'océan. Donc si je comprends bien cette phrase, ça veut dire pas plus de 6 en général et pas plus de 6 de rayon. Euh... Voilà, on n'a pas le droit, grosso modo il faut avoir, des, des... vous faites des patates pour vos villes et pas des croix ou alors des longs fils. Euh, bon, en fait des villes qui ressemblent à quelque chose plutôt que des, des, des tentacules qui se promènent pour aller chercher plein de territoires On a pas le droit de faire un grand cercle pour se réserver du territoire par exemple euh, Et le reste c'est des règles, bon a priori vous n'allez pas vous attaquer au serveur euh, en, faisant, en, tentant, en tentant de faire du déni de service ou quoi que ce soit Donc on va passer rapidement là dessus, j'espère que la vidéo vous aura plu, euh, vous sera utile ce sera tout pour cette vidéo